Salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a probablement une raison. J'avais à l'époque 12 ans, quand tout d'un coup, alors que je m'interrogeais vraiment sur l'avenir de ma vie, on m'a proposé d'aller voir une conseillère d'orientation. Et dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là, il y avait au fond Dieu, la conseillère d'orientation et moi. Je comptais les jours, vous imaginez, je comptais les jours pour voir au fond cette femme qui allait enfin m'expliquer ce que j'allais faire de ma vie. Quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a regardé elle a regardé mes notes, elle m'a regardé, elle m'a regardé mes notes, puis elle m'a dit « Mais Paul, tu veux faire quoi de ta vie ?» Et là, moi, avec mon cœur d'enfant, je lui ai dit « Moi, j'aimerais bien devenir pilote. » Puis du coup, elle a regardé de nouveau mes notes, elle m'a regardé, elle a regardé mes notes, et à la tête qu'elle a fait, elle m'a dit « Tu sais, Paul, pour ça, il faut travailler. » Et moi, à ce moment-là, j'avais l'impression de tout donner, dans mes cours, dans tout ça. Et du coup, bah, mon rêve s'est écrasé en fait, s'est éteint. Pourquoi Parce que je me suis dit, bon ben c'est pas grave, je ferai autre chose. Imaginez que cette personne ait eu des outils, alors évidemment ce n'est pas sa faute. Hein, c'est moi qui ai décidé à ce moment-là bah, de m'éteindre en fait intérieurement, pour des tas de raisons, et on s'en fout en fait. J'aurais pu aussi décider, vous savez madame, on se retrouve dans 10 ans et on va voir en fait qui va gagner. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est toutes les raisons pour lesquelles je suis dans ce métier, qui m'anime tellement, c'est de voir quels sont ces facteurs humains qui peuvent faire que vous allez soit subir votre vie, écoutez-moi bien, soit vous allez la subir en votre vie, soit vous allez décider de la prendre en main et d'en faire quelque chose qui soit vraiment confortable pour vous, pour les autres, pour le monde, parce que vous allez décider de mobiliser votre énergie dans le sens de ce pourquoi vous êtes fait. Mais pour ça, il va falloir aller descendre un peu à l'intérieur de vous-même, de comprendre un peu qu'est-ce qui vous anime ou qu'est-ce qui vous a animé ou qu'est-ce qui, demain, donnera du sens à votre vie et puis enfin, d'acquérir des outils pour grandir dans votre état d'esprit, pour grandir dans la qualité de vos relations avec vous-même, émotionnelle, relationnelle aussi avec les autres, pour trouver des clés qui vont faire que demain sera meilleur qu'hier. Venez me rejoindre sur cette chaîne. Je distribue énormément de contenu, j'espère qu'il vous plaira. Et en tout cas, surtout, prenez en compte votre vie. C'est votre avenir, vous devez absolument le choyer parce que vous n'aurez qu'une vie.